Française, euh, qui s'appelle Nona et ses filles et qui a été tournée par euh, Valérie Donzelli. Une série qui est passée sur Arte il y a quelques temps et qu'on espère bientôt avoir à la bibliothèque parce que elle nous a beaucoup plu et on espère que vous allez la regarder vous aussi. Alors Nona et ses filles, c'est une série qui parle, enfin le pitch, c'est New New en fait qui a 70 ans et qui tombe enceinte. Euh le parti pris de départ est assez euh, loufoque voire fantastique euh, moi j'ai vraiment perçu comme un conte euh, c'est vraiment une série hyper agréable euh, et c'est aussi une série qui questionne donc par le biais de ce fait extraordinaire euh, la maternité sous toutes ses formes euh, puisque Miu Miu donc euh, Nona elle a trois filles hein, qui sont des, triplés, des triplettes et du coup ça va être euh, le, le point de départ pour parler de la maternité comme un comme un fait extraordinaire et comme un, un don comme un don ou comme un poison voilà ouais, ouais ce qui est assez sympa en fait euh, dans la série c'est que oui en fait très vite on est plongé un peu dans une atmosphère euh, bah, irréelle parce qu'effectivement cet événement qui arrive il est euh, surprenant presque bon, inexplicable il bah, va y avoir effectivement un peu des petits côtés euh, scientifiques hein, avec des, des, des gens de l'entourage de Nona qui vont quand même se demander bah, comment c'est possible qu'elle euh, qu tombe enceinte. Hein, et euh, Mais surtout, euh, l'action très vite va se resserrer autour de ces trois filles et d'elle, euh, parce que les trois filles vont venir habiter chez elle. Et euh, ce qui est vraiment super chouette, c'est que les trois ont vraiment assez différentes et vont représenter entre guillemets différentes images de la femme. Et c'est aussi comment cette maternité extraordinaire, comment l'arrivée de, de, de cet enfant va venir, va aussi les transformer toutes les trois, transformer elles, leur relation à leur mère, leur relation entre elles et leur relation au monde en fait. Ça va vraiment bouleverser tout ça. Et euh... J'ai vraiment beaucoup aimé la manière, surtout enfin, c'est déjà le cas de, de, dans les films de Valérie Donzelli, cette grande liberté qu'elle a. Mais là, on sent que vraiment elle est complètement débridée, euh, que euh, voilà, c'est est donné à cœur en joie et je trouve que c'est vraiment beau à voir quoi. C'est vraiment hyper agréable, euh, c'est vraiment réjouissant et aussi le, le, les, les trois actrices. Euh, le lien qu'elles ont entre elles, leur complicité et euh, bon, Miu Miu aussi, c'est vraiment un, un vrai bonheur de la voir, elle euh, oui. est vraiment super dans ce rôle. Oui. Euh, aussi par ses touches de, de documentaires un peu, euh, de, oui. notamment sur le féminisme puisque Miu, Miu donc c'est une grande militante féministe assez connue et euh, qui donc aujourd'hui est à la tête enfin, dans le film et euh, à la tête d'un planning familial. Et ça c'est vachement intéressant aussi de voir comment euh, cette mère, elle a élevé ses trois enfants, euh, d'une manière euh, complètement indépendante et qu'elle garde euh, vraiment son indépendance, son jardin secret. Euh, elle est là, mais euh, elle a mis une sorte de... de, de, de, de... Elle a mis ses limites, qu'elle euh, qu continue à avoir. Enfin, à et d'ailleurs, elle est un petit peu embêtée quand Sophie vient d'inviter chez elle. Euh, ça la... voilà, on sent qu'elle n'est pas hyper à l'aise avec ça et c'est assez drôle parce que ça aussi sur le lien mère-fille, ou parent enfin c'est comment aussi les filles deviennent un peu des, des mamans pour elles mmh. quand elle est malade, enfin quand, quand elle a ouais. cette grossesse qu'il faut qu'elle fasse très attention donc ça c'est un peu inversé et c'est vraiment intéressant ouais, aussi. Et après on n'ose pas en dire beaucoup plus donc euh, non ce qu'on vous conseille c'est effectivement de la découvrir par vous même euh, et puis ensuite de venir euh, en parler avec nous. <rire>